Alors, le projet s'appelle les Connecteurs Citoyens. Il est porté par l'association Asteria, qui a pour but global de favoriser l'engagement de citoyens pour tous et toutes, notamment les personnes socialement fragilisées. Et les Connecteurs Citoyens, c'est une forme d'accompagnement humain, donc des personnes de l'association qui rencontrent et donnent les clés et outils nécessaires pour concrétiser l'envie d'une personne. Alors le projet des connecteurs participe à Changer le monde parce qu'il permet à des personnes de s'exprimer autrement que par le vote, en participant à la vie citoyenne, en rejoignant des projets qui ont la valeur qui leur correspondent et de s'entourer d'autres personnes pour mener ces actions.